Bienvenue dans l'after school, l'after school, l'after school C'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah, Sarah. sur BL. Et oui, aujourd'hui, telle une vieille psychologue ménopausée jouissant du vide sentimental de ses passions sous Prozac, ou Karine Marchand dans l'amour et dans le pré, à vous de voir ce qui vous excite le plus, j'ai envie de vous poser cette question. Vous, quand vous aimez bien quelqu'un, vous faites quoi pour lui faire comprendre Tu peux le dire C'est une vraie question. Euh, tu lui ben, dis directement Bah ouais Ok, bah, bah, Alors je, je pose la question parce que je ne suis pas certaine de faire ce qu'il faut en fait. Pourtant j'ai regardé plein de films, hein, d'horreur, alors je ne sais pas si c'est la bonne technique. J'ai l'impression que le délire nana psychopathe qui envoie ses semences par courrier, ça ne marche pas à tous les coups. Alors heureusement j'ai la chance d'avoir des copines qui s'y connaissent un peu en drague. Le problème, c'est qu'elle me donne des conseils très différents. Du coup, dans une même soirée, je me retrouve à lécher l'oreille d'un mec tout en lui disant que je suis à ma troisième tentative de suicide. <rire> Technique de l'écorché vive culpabilisante. En tout cas, il ne faut pas croire que c'est plus facile de draguer quand on est une fille. Ouais, non, moi je vois, je ne sais pas envoyer de signaux Enfin si, j'en envoie mais ils sont contradictoires Je sais pas si tu fais ça Sarah euh, Mais moi je, je, je, je suis très indécise On est un peu comme ça nous les filles on Toujours, ouais, toujours est vrai, ouais. un petit peu. Ouais. Moi je vois, je change d'avis tout le temps Je peux dire oui et tout de suite après dire non Et porter plainte <rire> Et faire le buzz <rire> En fait le mec qui rentre dans ma tête Il chope une migraine à vie <rire> Ou la peine à perpétuité en gros, si j'envoie un signe genre « je ne suis pas intéressée », c'est que je suis intéressée. Mais parfois, je suis vraiment pas intéressée. A l'inverse, si je suis très à l'aise avec un garçon, c'est qu'il me plaît pas. Ou alors c'est qu'il me plaît, mais qu'il a su me mettre à l'aise. Vous me suivez Non, je la réécouterai. Non ok, très bien. Moi, en fait, c'est ce que moi j'appelle la théorie du signal inversé. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Moi, ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, en ce moment, par exemple, il y a un garçon qui m'ignore complètement, mais c'est parce qu'il est fou de moi. Ouais. Il fait même genre, il connaît pas mon prénom. Il m'appelle Corinne. Bon, comme ça fait trois ans, je me dis qu'il serait peut-être temps que je fasse un changement d'état civil. Après, euh, alors Sarah, si, si tu es dans ce cas-là, par exemple, si un garçon te crache dessus, c'est qu'il t'aime pas du tout, euh, voire qu'il ne te respecte pas. Ou que c'est un lama. Ou alors, non, ou que c'est ouais, un, là, là, là, <rire> ouais, un lama. Ou inversement, qui va qu'en gros tu tu lui provoques chez lui des de très fortes pulsions. Ah. Euh... Tu, ouais. tu vois ce que je veux je dire bah, J'imagine que tu vois je sais que dans certains je pornons on se crache dessus filles, bon. euh, Après ça peut aussi être une histoire de glaire mal placée euh, <rire> aussi. Bref moi je, je m'intéresse beaucoup euh, au décryptage de ces signaux ou ce que l'on appelle aussi communication corporelle euh, Quand je n'aime pas quelqu'un par exemple je croise les bras comme ça pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas pénétrer ma sphère intime euh, Ou autre exemple quand je suis indifférente à quelqu'un je mets mes mains dans les poches genre je m'en fous Et enfin quand j'aime vraiment beaucoup quelqu'un je mets mes mains dans ses poches à lui en exerçant de petits mou mouvements circulaires. Vous voyez ce que je veux dire oh oui. Alors, non, euh, que ce soit bien clair, je, je me permets ça aujourd'hui parce que je suis une adulte. Euh, au collège, par exemple, j'aurais jamais tenté ça. D'ailleurs, en quatrième, j'étais très amoureuse d'un garçon. Je me souviens, je lui avais même écrit une lettre d'amour que j'avais mise dans son casier en même temps que mon devoir de maths. Et ben vous savez quoi Il a rempli ton devoir de maths. Il m'a mis 9 sur 20, ce gros, d'accord <rire> Tout ça pour dire que je ne concrétise pas. Que très rarement avec celui que je convoite. Tout ça parce que je ne sais pas gérer mes signaux. Je les gère tellement mal que je me fais souvent draguer par des filles. Tout ça parce que je leur renifle les cheveux. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Genre qu'on ait tous la possibilité d'envoyer des charmes comme ça, hop je t'envoie des charmes et, et que ça, ça matche par moment. Et, et, et ça marcherait peut-être aussi à distance, genre avec des téléphones. Vous voyez ce que je veux dire Wow, en fait, oh oui, bah oui, bah je viens d'avoir bah une oui. idée de génie, en ouais. fait. Putain, bah, je vais vous laisser là-dessus parce que faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dépose le brevet avant moi. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. <rire> merci. Merci Clotilde. Oh. Oh. Oh, à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur VL-Media.fr et sur ton app.